On en est placé. Je ne vois pas. Vous voyez tout le monde Voilà, c'est ça comme ça. Sinon, ça va Bien. Euh, comme je le disais, ils ont déjà tous euh, une idée de votre vie professionnelle très riche. Et ils se sont euh, intéressés à plusieurs domaines. Donc, On va démarrer tout de suite. Et Allez, quelqu'un va se lancer dans la première question oui, allez, allez. Euh, du coup, est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre, votre métier et les différents métiers professionnels Alors. Vous avez entendu la question, c'est bon oui. oui, je suis, allez, un peu plus fort. Pardon Un peu plus fort. Un peu plus fort, c'est quand vous prenez la parole, merci. D'accord. Euh, expliquer mon, mon métier. Officiellement, je n'ai plus de métier, je suis la retraite. Totalement bénévole. Il y a des formations pour ça, mais pas beaucoup. Euh, mon métier, au, au fond, c'est euh, une succession de, de carrefour et de deux virages. Je crois que vous verrez, je, pense, je crois que ça sera de plus en plus vrai. Il y a rarement de vie linéaire, comme il y a rarement de gens qui naissent meurent dans le même village la même ville comme ça a été pendant des siècles et des siècles. On est tous amenés à faire des choix et on est amenés à faire des choix dans un monde qui bouge. Alors moi je suis pourtant né à une époque qui était tout à fait similaire à celle que vivait la génération d'avant. Je m'explique. Je suis né en 1949. Mon père était né en 1920 et il se trouve que nous avions par exemple les mêmes manuels d'histoire, de mathématiques, de, de français, avec les bleds, c'était les mêmes choses. Et on était dans une période un peu immuable. J'ai une sœur qui est née 5 ans après moi, donc en 1954, et là la rupture a commencé. J'ai un frère qui est né en 1958, on n'est plus du tout de la même époque, on n'est plus du tout dans le même monde. Ce qui se transmettait dans une France qui était très très rurale au fond avec des, des, des valeurs qui étaient euh, repérées, enseignées euh, où l'instituteur qu'on appelle le maître d'école était au, au centre de la vie éducative il était au centre du village comme l'était euh, le curé le maire, le pharmacien le, le, le docteur mais aussi le maréchal Ferrand etc. c'était une, une France que l'on retrouve dans toute la littérature du début du 20e siècle, comme du, comme du 19e Et puis, les choses ont changé, évidemment avec la guerre. Je suis, moi, un enfant de la guerre, dans la mesure où la guerre, on m'en parlait tout le temps quand j'étais enfant, que j'en ai subi, évidemment, les, les, les, les, les séquelles. Euh, ça se traduisait par des chaussures en bois, par exemple, parce qu'il y avait encore des restrictions, il y avait des, des, des, des choses comme ça. Mais surtout, ce qui a suivi, c'était les conséquences de la guerre avec la décolonisation. Et donc la guerre était présente dans mon enfance parce que ça a été, par exemple, la, la guerre d'Indochine, qui, qui ne s'appelait pas euh, vraiment guerre d'Indochine parce qu'on n'envoyait pas l'armée officielle, mais un corps expéditionnaire. On allait mater, mater une révolte au fond. Et puis après, il y a eu les événements d'Algérie. Et moi, dans le petit village où j'étais, qui n'était pas très très loin de, de, de Lyon, puisque c'était à saint anthème dans le Puy-de-Dôme, petit village de 950 habitants, donc 450 dans le bourg, coincé entre deux, deux cols, 1100 mètres d'un côté, 1100 mètres de l'autre. Et oui, mais là, la décolonisation et les guerres sont venues me retrouver. Parce que le fils de... Le petit-fils de la dame qui nous gardait de temps en temps, quand, mais pas un teplé de partir, s'est fait, fait avoir, parce qu'il venait de, de, de faire un petit larcin dans une, dans une épicerie à, à Lyon, et on lui a fait choisir. Il avait 18 ans, on lui a fait choisir entre trois ans de cellule ou un an d'encore expéditionnaire du partenaire d'un dossier. Et il est revenu trois semaines après dans une. Entre quatre planches, il était mort à Diane Bianco, qui était la grande défaite et de le début de l'écroulement de l'Empire colonial français en Indochine. Deux ans après, le grand frère d'une de mes voisines est parti, lui, en Algérie, rappelé Après avoir fait son service militaire, il était rappelé et il est parti là-bas. Il est revenu trois semaines après, entre quatre planches, parce qu'il avait été tué par ce qu'on appelait les Félagales. On n'était pas en guerre, on nous appelait ça, on nous disait que c'était des événements d'Algérie. Et deux ans après, 1958, le frère de ce, de ce garçon-là, et donc le deuxième frère de mon, de mon ami d'enfance, est parti en Algérie aussi, lui il a été tué, très rapidement aussi, mais par les Français qui luttaient contre les décisions de, de la France, et qui voulait conserver une Algérie française. Donc j'ai vu trois morts pour cause de décolonisation ou colonisation, dont deux morts totalement absurdes qui étaient morts chacun pour l'un défendant une Algérie française, l'autre défendant au fond une Algérie autonome. Quand on a, j'avais neuf ans, tout on ne comprend pas. Mais du coup, c'était le déclic qui m'a rendu extrêmement curieux. Et je crois que c'était ce qui a instillé, d'une part, la curiosité, d'autre part, le doute permanent. Ne jamais accepter une vérité qui n'a été donnée que par un camp, et dont on ne vérifie pas... la. La, la, la vérité ou la véracité. Je pense que ça a été ça, le, le, le déclic. Ceci étant, euh, il y a des enfants qui sont curieux, d'autres qui ne sont pas. Et moi, j'ai eu beau faire toute ma vie, tout m'a intéressé. Sur mon tout. Et donc, euh, oui, un, un papillon qui vole, euh, mais un, un cheval qui n'est pas bien... Un voleur qui est arrêté, mais pourquoi, etc. Donc, expliquer le monde, le comprendre et aller le voir. Et la curiosité. Et donc, je reviens à mon parcours, parce que qu'au fond, à partir de, de ça, ces questions et les remous de, de, de la vie, de la société, qui faisait que, quand même, en 1958-59, on voit la fin de la décolonisation en Algérie, toute la décolonisation en Afrique, où l'on voit monter, monter, monter, monter en puissance une, un pays qui se redresse économiquement, qui est sous deux gaules, mais qui en même temps est un, un pays une société immuable, bouge pas, et ça bouillonne et ça bouillonne, on arrive à 68. Moi, je suis un de ces acteurs muets, je n'ai pas lancé des pavés, mais j'ai été complètement saisi par ce qui me semblait être un vent d'une liberté absolue. Parce que cette génération-là a eu au moins un mérite, c'est qu'elle s'est dit, mais arrêtons, arrêtons de penser qu'il y a des frontières pour tout, des frontières, parce que le soir, on n'a pas le droit de se déplacer, parce qu'on n'a pas le droit d'être en mixité, parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans un autre pays, parce que tout était fermé. Et là, c'est une génération qui s'est dit, le monde est à nous. On est curieux, on va y aller. Et ça a été des clés, et ça explique absolument tout le reste. Voilà. du est coup, est-ce qu'en fait, tous ces événements qui ont développé euh, votre sensibilité vous a poussé à partir après en Pologne est-ce que ça a influencé On je pas entendu le début. Alors, Du coup, euh, ma question, c'est, est-ce que donc, tous ces événements qui ont formé votre sensibilité, justement, vous a incité à partir en Pologne Alors, la Pologne, c'est toute une histoire très, très, très, très étonnante. Je crois qu'il y a des, des signes dans la vie qui, qui ne nous appartiennent pas vraiment. On n'est pas vraiment acteurs de ça. Mais... Des petits événements se, se passent et qui font un bain qui, qui est favorable à telle et telle évolution. Ou telle Pour ne rien vous cacher mais rien Ma première petite copine, vraiment, était, était d'origine polonaise. Par exemple, c'est ainsi. ainsi. Ma femme actuelle est polonaise, du coup. Et vos enfants sont franco-polonaises. Franco franco Mais euh, il se trouve que mon père était, était fonctionnaire, donc il était dans une mobilité, ce qui a aussi favorisé certainement la curiosité. C'est-à-dire que ça n'est pas facile être, de, de, de naître de nulle part. On est toujours pour les autres, et quand on, quand on arrive, on, on est toujours l'autre, l'étranger, celui qui, qui, qui, qui amène ou, ou l'indicible ou ce qui est incompris là, c est, au départ c'est intéressant et très rapidement ça, ça devient gênant qui c'est celui là de quel droit parle-t-il ici nous, nous avons nos règles, nous avons nos traditions nous, nous savons etc on est toujours ailleurs et moi c'est, je me suis toujours battu pour dire je suis extrêmement fier d'être ailleurs d'ailleurs et est-ce que vous, c'est le sentiment que vous avez ressenti quand vous étiez en Pologne, le fait d'être étranger ou pas Bien sûr, bien sûr. Et quand on est étranger, ça, ça, ça, ça veut dire qu'on arrive soit avec une crainte, soit avec une curiosité, une empathie. Moi j'étais dans une empathie totale, absolument totale, parce que j'ai eu la chance d'arriver à un moment politique extrêmement, extrêmement fort, c'est-à-dire qu'un... Un régime exténué qui devenait de plus en plus dur, qui, qui organisait des pénuries, il y avait des queues immenses, il n'y avait pratiquement rien à manger, on sentait que ça allait couver, mais tout le monde était persuadé que la fin, la fin du communisme qui était, qui était vécu de façon extrêmement triste et dure là, dans tous ces pays qui avaient été annexés par l'Union soviétique, c'est une colonisation. Quand le régiment, on n'en parle pas comme ça, mais c'était ça. Une colonisation, ça commence par le, le, le fait d'imposer sa langue Bien le est absolument obligatoire dans tous les lycées. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Euh, pour revenir à votre question, oui, bien sûr qu'on se sent étranger, mais si on est dans l'empathie, ça veut dire qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin de comprendre les autres. On a besoin d'apprendre. Et donc, on est forcément dans une discrétion. On ne vient pas pour donner des leçons. On vient pour apprendre, pour comparer, pour écouter. Et si on gagne la confiance, on fait partie d'un moment commun. On ne sera, je ne serai jamais polonais. Et je ne serai plus jamais le français qui est absolument accroché à son territoire, son clocher, et qui ne veut voir que ce qu'il a appris. Je suis, dès lors que je fais ça. Je suis devenu franco-colonais, c'est sûr. Mais ça passe par une curiosité qui va plus loin, c'est-à-dire c'est effectivement la littérature, les, la, la, la, la, la, la peinture, l'histoire. Et puis il y a, il y a le quotidien. Et on a tellement à apprendre des autres. Et alors là, on devient, mais ça, ça, ça, ça devient formidable. Moi, je n'en ai plus jamais, dès le premier jour, et je vous jure que c'est vrai, dès le premier jour, j'ai eu le sentiment que j'étais chez moi alors que je ne l'ai absolument pas ressenti en traversant l'Allemagne, par exemple. Mais c'est-à-dire que la sensation d'étranger, elle vous est euh, intrinsèque, et c'est pas les autres qui vous renvoient cette impression Non, pas là. Alors que c'était vrai dans les villages où j'allais, ou dans les petites villes, où, où mon père, finalement, étant nommé là, nous entraînait avec lui, et, et on était obligé de... Je me rappelle, par exemple, j'ai habité à châtel sur lyon longtemps, c'est pas loin. Saint -Saint, c'est Saint-Saint. Ah oui, on m'a dit que vous étiez de saint saint pour parce que Parce que Patrick Benoît m'a demandé si vous venez de la France. Alors j'ai dit de Vesoul à Saint-Saint, de Vienne à Lyon, etc. Je ne sais pas, toutes les communes. Voilà, c'est pour ça que Patrick est au courant. de. Alors je vais, je vais donner une anecdote qui, qui au fond, n'éclaire que mon cas et qui n'est pas qui n'est pas général, mais qui est peut-être ce, ce, ce qui permet de mieux comprendre ce que c'est que l dans un comme un corps étranger dans un monde qui est uni. Moi, je suis arrivé à Chazelle-sur-Lyon, j'avais, c'est euh, pas en 59, j'avais 10 ans. Et à cette époque-là, Chazelle, qui était la capitale du chapeau, je ne sais pas, mais ça, vous le savez, hein. il y a eu, jusqu'au moment de la gloire de, ce, de, de cette chapellerie, qui était la première en Europe, et, et en France, il y a eu 23 usines de chapeaux. Quand je suis arrivé, il y en avait trois seulement qui marchaient, tout le reste, c'était chômage, chômage, chômage, chômage. Il se trouve que mon père était un fonctionnaire, il était percepteur. Autant dire que c'est celui qui faisait payer les impôts. Autant dire que c'était populaire. <rire> et, et, ma, et ma mère avait eu la mauvaise idée pour qu'on soit, qu soit bien, parce que quand l'école, c'était... Quelque chose où on devait être Se montrer, euh, habillé. Voilà. Donc elle, nous, elle a eu la très mauvaise idée de nous acheter chacun une veste avec mon frère, une veste neuve, vert, grenouille, je me c'est insupportable, <rire> on pas y aller, Et alors là, quand je suis rentré dans la cour, il y a un grand qui est arrivé, qui a ramené tous ses copains, il a, il a attrapé ma veste comme ça, il a renvoyé. Voyez, l'argent des impôts de nos parents, à quoi ça sert Pour acheter une levette une, une pour l'enfant du percepteur. Vous imaginez comment, comment on est accueilli comme ça Je se dit, mais attends, je ne vais jamais pouvoir m'habituer. Et donc ça nous rend ou victimes, et on va, on va essayer de, de disparaître, ou alors on devient le roi de l'adaptation. Et on s'est dit, bon là, je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus fort, je ne veux pas être le plus riche, je, je voudrais bien disparaître aux yeux des autres, mais finalement, je n'ai pas, pas le choix. Tous les jours, ça va être comme ça, je vais venir vivre. Et donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, que j'existe ailleurs, sur un autre plan. Donc, moi, j'ai choisi le, le, le rire, les blagues, etc. Et on finit par avoir un petit noyau autour de soi. Et on devient chavélois petit à petit, et finalement, on est, on est accepté. Mais ça n'est pas simple, ça, ça, ça, ça n'est pas facile. Ça devient facile qu'à partir du moment où on comprend ce qui, au fond, fait, fait vivre ce village, et ce qui faisait vivre et mal ce village, c'était ce chômage endémique qui était, qui était extrêmement, extrêmement fort. Et il fallait donc tout ce qui était extérieur devenait une, une source d'inégalité. On se sentait, on disait, voilà, il va venir nous dénoncer une situation qui est honteuse pour nous, etc. À partir du moment où on, où on comprend ça, on a une autre approche. Et, et on commence à tisser des, des relations de confiance, et petit à petit. Bon, là, moi, je suis parti au bout de 6 ans, 7 ans, je crois. Ça allait très bien. J'étais devenu Chat des lois. Effectivement, je le suis toujours un peu. Mais entre-temps, je suis devenu nantais, polonais, italien, etc. Je me suis un peu baladé. Et euh, je crois que c'est simplement la curiosité qui fait qu'on on, on, s'adapte ou pas et qu'on est accepté ou pas. Okay. Euh, je me permets juste de, recond... de, de rebondir hein, sur euh, ce que vous disiez. Donc là, du coup, on a un peu parlé de, de vos racines, euh, de, de la base. Euh, maintenant pour revenir sur votre festival donc sans interdit euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et euh, peut-être nous expliquer en quoi euh, vos racines ont impacté la création de ce festival alors ben, ça rejoint la période tout de suite oui la première édition il y avait la période déjà oui <rire> ouais, la première édition euh, d'abord je j'avais choisi la date exprès c'était le 17 septembre 2009, et c'était le 60e anniversaire d'un événement d'une tristesse absolue très peu connu des Français. Tout, tous les Français savent que la Pologne a été envahie par les Allemands, c'était le 1er septembre 1939. Très peu savent qu'il y a eu un accord, qui est d'ailleurs dans le journal aujourd'hui, j'ai vu, c'est l'accord euh, Staline-Ribbentrop en 1939, qui a divisé l'Europe en deux zones d'influence et qui était finalement un pacte de non-agression réciproque entre l'URSS et euh, entre donc Staline et Hitler et qui a été immédiatement appliqué parce que le 17 septembre donc cet anniversaire que j'ai choisi, c'était l'invasion de l'autre côté de la Pologne par le deuxième, la deuxième partie de ce, ce traité absolument félon qui a poignardé dans le dos tout le monde et euh, j'ai retrouvé, j'ai dans mes archives, la photocopie d'un atlas édité à Moscou en mai 39, c'est-à-dire cinq mois avant l'acte d'occupation où la Pologne n'existe plus. Il y a déjà les, les deux zones russes et, euh, et nazies euh, au fond de, de ce territoire. Donc, je fais ça parce que, euh, effectivement, j'ai un attachement très très fort à ce pays qui est, qu est, qu est la Pologne, euh, qui, a, euh, qui a une dérive absolument épouvantable en ce moment. Je, je, je, je le dis, on pourra en parler tout à l'heure. Euh, mais qui est, euh, qui est un pays où le, le, le sens de la, de, de la résistance est cultivé depuis des siècles, puisqu'ils ont toujours été ballottés et envahis par l'un de leurs voisins. Il me disait, une vieille dame me disait, le premier jour où je suis arrivé à Cracovie, il me disait, vous les Français, vous êtes comme nous, vous avez mal su choisir votre voisin. faire enfin, évidemment, à l'Allemagne, ben, nous, nous sommes beaucoup plus bêtes, nous avons très mal choisi nos deux voisins. <rire> et effectivement, ils ont, ils ont toujours été, été ballotés et ils ont fait des actes de résistance absolue. Et quand on dit résistance, c'est un des mots fondateurs de sens interdit. Et si je dis que Sans Interdit est né au fond en, en Pologne, il est né aussi dans ce que je vous ai raconté avec l'Indochine, etc., bien sûr. Mais n'empêche que c'est en Pologne que j'ai découvert ce qu'était le théâtre politique. C'est-à-dire le, le théâtre comme une arme contre l'oubli, parce que c'est une arme formidable pour les mémoires, et donc il y a trois mots qui sous-tendent ce, ce, ce festival identité, mémoire, résistance. Chacun de ces mots ayant un S, puisque personne n'est propriétaire du mot. Les mémoires sont indispensables, il faut toujours les défendre. Mais j'ai vu ce qu'était, pas seulement le théâtre d'ailleurs, mais la pratique des arts, considérée comme une arme contre l'oppression, contre le silence, et quand je dis ça, je pense à la Pologne de l'état de guerre, parce que l'état de guerre, ça existait. c'était quoi C'est ce presque inimaginable maintenant. Quoique, ce qui se passe en Biélorussie peut nous, nous ramener quand même à ce que c'était. C'était quoi Déjà dans un pays qui était de l'autre côté du rideau de fer, avec une Europe vraiment coupée en deux, et on était dans, dans, dans ce qu'on a appelé la guerre froide, longtemps. On était toujours là. Un régime totalement finissant, et comme tous les régimes totalement finissants, ils sont bien plus dangereux parce que blessés, ils peuvent être effectivement extrêmement cruels. Et là, il y avait étonnamment l'émergence d'un syndicat, est un syndicat ouvrier, au pays du prolétariat qui lutte contre le régime qui est soi-disant fait pour la défense et le bonheur du prolétariat. impardonnable. Et donc, il va y avoir une menace qui a duré très longtemps d'invasion par les Soviétiques. Et Donc, on vivait ça tous les jours et tous les jours. Et puis, finalement, la, la résolution du problème a été l'invasion du régime, enfin, du pays, par le régime lui-même, par ses militaires, en plaçant un général à la tête du parti. Très bien. Et on s'est rendu compte qu'au moment X, ils ont eu à fermer les frontières qui étaient déjà très, très hermétiques. Ils ont fermé un peu plus. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Le pays était quadrillé bien avant par des tas de militaires qui, déjà, savaient qu'ils allaient prendre la direction de tout ce qui était officiel. Et quand je dis tout ce qui était officiel, ça veut dire qu'à la tête d'un théâtre, par exemple, il y avait un colonel. La tête de la télévision ou de la météo, sur l'émission, la... la météo était présentée par un colonel en uniforme. Tout était comme ça. Les lycées, tout ce qui était officiel. Il y avait interdiction de circuler d'une ville à une autre. Il y avait couvre-feu à partir de 6 heures du soir. Il y avait interdiction d'être plus de trois dans la rue. Il y avait interdiction absolue d'avoir des relations avec des étrangers. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Et quand on décrochait le téléphone, c'était les mots suivants. « Rosmova contre Lovana ». Ce qui veut dire qu'on est sans Donc, bon, je le moins, hein. Et ce pays était mort, oui, mais dans les caves, dans les greniers, dans les forêts, alors vous êtes moins vent, c'était un froid de canard. Vu ça. ça a duré six ans, cette ans. Eh bien, il y avait des artistes qui avaient été virés la plupart du temps. Et par exemple, à l'Institut français où j'étais... <coughs> pardon. On avait organisé une troupe clandestine qui était constituée de tous ceux qui avait été viré qu avaient été virés parce qu'ils n'avaient pas prêté à au régime. Et donc on se retrouvait avec des théâtres qui avaient très très peu d'acteurs. Et il y avait une forme de résistance. Alors ça c'était pas du théâtre, c'était bien plus que ça, c'était la vie. Une forme de résistance qui était très simple. <rire> qui était extrêmement gonflé, qui faisait que le bouche à oreille, parce qu'il n'y avait aucune communication bien sûr, faisait qu'on savait tel jour, à telle heure, au Théâtre National, il y aura la tentative d'un spectacle. Avec donc des acteurs qui avaient prêté allégeance. Donc euh, tout le monde y allait, fait tout ce qui, qui osaient, qui pouvait. On payait très peu cher d'ailleurs des, des, des billets. Quand apparaissait un des acteurs qui avait signé cet acte, tout le monde applaudissait. Personne n'arrêtait et ne cessait les applaudissements tant se rendant compte qu'il ne pouvait pas parler, il quittait la scène. Et le spectacle était fini, et on repartait. C'était un acte de résistance. Mais en dehors de ça, il y a eu des choses écrites, jouées, euh, des, des, des, des ponts entre le jazz et le théâtre la peinture et Donc, le centre interdit, il est né là. Vraiment. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées euh, pour mettre en place un festival euh, engagé euh, Peut-être des... Réa... Enfin, euh, voilà, quelles ont été les, les, les réalités euh, physiques, matérielles, vos difficultés, les rencontres, l'organisation Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette Alors. situation ce, ce, ce festival a été conçu, euh, au fond, comme une, ré une demande de la, de la mairie de Lyon, qui euh, voulait faire acte de candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2013, et là, on était en 2008. Donc, ils ont demandé à tous les établissements municipaux, que ce soit des musées, des théâtres, la maison de la danse, etc., faites-nous remonter des, des, pro des projets qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet assez intéressant, tourné vers l'international ou non, mais qui mette en valeur la capacité de Lyon à, à, à montrer une, une activité culturelle rayonnante. Donc, nous, Célestin, j'étais le, le co-directeur à l'époque, nous avons fait deux projets. Les deux ont été retenus, mais Lyon a perdu, Marseille a gagné, et le nouvel élu à la culture, qui s'appelait Georges Képenéquin à l'époque, depuis 2008, il avait repris le dossier en marche, nous a réuni comme tous les ans le monde culturel à la rentrée en septembre, et il nous a dit, écoutez, voilà, nous sommes évidemment tristes, mais au fond, c'est bien pour Marseille, Lyon a perdu, ça nous a permis, nous, de faire émerger des projets intéressants, nous ne pourrons pas les financer tous, donc nous n'en conservons que trois au premier rang desquels, sans interdit. Donc j'étais très très content. Bon, voilà. Et la première difficulté est arrivée là, parce que, on m'a dit tout de suite après, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, euh, c'est la crise, c'est la fameuse crise commencée en 2008, nous n'allons pas pouvoir financer cette année, est-ce que sur le budget de l'établissement, qui est un budget no normal, bien sûr, est-ce que tu pourrais euh, faire cette première édition, et oui, rappelez-vous, c'était une époque où Claudia Tavisky devait monter dans, dans le cadre d'une opération que l'on menait tous les deux ans avec le département dans la zone de On devait monter une grosse opération qui s'appelait La cuisine, qui était un très très beau très très beau spectacle sous chapiteau. Etc. Et on devait faire un Shakespeare avec 14 ou 15, une grosse distribution. Et finalement, le, le président, euh, Mercier, nous a dit « Écoutez, on, on est très embêtés, mais on ne va pas utiliser le chapiteau parce que euh, nous avons demandé au maire d'investir avec nos traites, bien sûr, dans des salles polyvalentes. C'est là qu'il faudrait faire des petites formes. » Et on avait fait « Je double oui, ». Oui. Donc, un, un texte de commune physique avec quatre, euh, quatre personnages seulement. Et donc, il nous restait 210 000 euros de la saison précédente. Donc avec les 200 000 euros, on a fait la première édition. On n'a pas eu le temps de demander une aide de, de, de financement à qui que ce soit, et on l'a fait tout seul en rajoutant encore 140 000 euros total, me semble-t-il. Et en faisant travailler le personnel encore autrement et encore plus. Oui. Et, alors, et, et alors oui, <rire> il y avait des difficultés internes, c'est que euh, le, le, le personnel. Bonjour. Merci. Bonjour. Euh, le personnel a été représentés par des, des chefs de service qui au cours de la première réunion inaugurale vont dire mais non, mais non, non. désolé mais non, on ne pas on a trop de choses on est trop surchargé euh, les, les, les, les agendas sont, sont pleins les énergies sont, sont émoussées enfin. ah, j'étais absolument stupéfait parce qu'en général c'est bien la direction qui fait ses priorités donc. Mais, du coup, je pas cédé, et j'ai dit, ben voilà, j'ai recruté deux personnes, on l'a fait à trois, grosso modo, c'est vrai. Vous, administrateur, Et puis, il y avait, non, il y avait la petite, c'est qui avait travaillé à Virginie Oui, d'accord. Virginie, j'avais recrutée. et puis il y avait cette jeune femme qui était allemande mm -hmm. et qui venait de qui s'appelle Caroline oui, oui, à fait. et qui venait de Tokyo mm -hmm. et, on, et puis après il y a la petite Eva comme stagiaire. Est Donc, on est trois, à toi. Oui. Donc ça c'est une, une difficulté mais ce n'est pas celle-là qui était importante. C'est des difficultés qui, qui, qui sont au fond des des, des problèmes d'organisation. Euh, ce qui est important là c'est ce qui s'est passé l'année d'après, ben, l'édition la, d'après où tout le monde avait envie. Et là, c'est devenu un projet partagé. Donc en interne, ça s'est fait bien. Ce qui était beaucoup plus, plus difficile, effectivement, c'était d'aller convaincre des directeurs de théâtre de participer Et je me suis heurté, non pas à des difficultés, parce qu'on me disait non, non, ça va être trop cher, parce que je ne suis pas disponible, c'était des, des, des, des difficultés de fond. Je me rappelle d'un directeur de théâtre dont je ne donnerai pas le nom, euh, qui m'a dit, non, mais attends, quand tu dis, euh, quand tu dis résistance, pardon, la résistance, c'est la résistance contre les nazis, il n'y a pas autre chose. Bah, Je lui dit, tu sais, le, la résistance contre euh, l'Union soviétique, quand on était euh, hongrois en 56 ou polonais pendant l'état de guerre, ça s'appelle résistance aussi, quoi. Et là, je me suis rendu compte que j'étais tombé sur quelqu'un qui était au fond un compagnon de route du Parti communiste et qui ne pouvait pas, ne pouvait pas accepter l'idée qu'on puisse faire un, un festival politique qui risquait, au fond, de mettre en cause tout ce qu'avait été son cheminement. Et donc, il a fallu le rassurer, ce que j'ai fait au cours d'une conversation qui a duré très très, très longtemps, parce qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente. On peut toujours expliquer que non, ça, ça n'est pas ça. Et du coup, j'ai fait chez lui, bon, vous pourrez retrouver le nom par déduction après, si vous êtes intéressez, j'ai fait chez lui un spectacle qui venait de Croatie et qui parlait du rapport au voisins. Et ça se passait sur un canapé, et c'était vraiment illustré par le problème de, de voisinage, c'est-à-dire une mère, un fils qui vient d'avoir, qui mais un voisin qui s'immisce sans arrêt, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça eh bien, par cette, cette fable-là, au fond, j'ai pu le convaincre de participer, ce qu'il a fait très très régulièrement après, et avec beaucoup d'enthousiasme. Mais au départ, c'était ça. La, la, la crainte que ce soit un festival euh, idéologiquement marqué et attaquant tel ou tel groupe de gens, alors qu'il ne s'agissait absolument pas de ça, et que euh, je me suis bien gardé, ça, je ne vais pas sous contrôle, mais je me suis bien gardé de, de programmer... Euh, quoi que ce soit, qui puisse être sectaire et dénonciateur d'un euh, problème pas là. Ce, ce, ce qui est intéressant, c'est de, de défendre, d'illustrer des, des, des problèmes récurrents. Euh, violence faite aux femmes, euh, difficulté d'un groupe linguistique, d'une culture minoritaire, euh, tout, tout ce que l'on voit et qui est traité par la littérature, mais aussi par l'actualité la, par et les journaux. Euh, simplement, ce que j'ai toujours cru, c'est que le, le théâtre est peut-être l'arme qui permet le mieux de comprendre. Et pourquoi il permet le mieux de comprendre C'est qu'on n'est pas tout seul au théâtre, c'est qu'on est avec les autres. Et que la réalité que l'on découvre, aussi dérangeante soit-elle, fait que, comme nous sommes au milieu des autres, et que l'on sent, la réaction qui peut être de la désapprobation globale, qui peut être une gêne terrible, qui peut être au contraire un enthousiasme. On la partage ou on se, on se mesure à ça. Mais en tout cas, on est brassé par ce qui est vivant devant et on est au milieu d'une communauté qui est en train de se faire. Et ça, il n'y a pas d'autre lieu que le théâtre pour ça, pour bien le comprendre. Donc j'espère que vous irez. Vous pouvez, vous pouvez. Pardon. C'est un petit casse comme ça. Merci. De venir jusqu'à nous. Je suis désolée, mais le décalage horaire me Ben oui, je suis désolée. merci, malgré tout, de venir nous voir dans ce contexte. J'espère que notre collaboration. Voilà. N'est qu'un chapitre qui sera fini de nombreux autres. Merci beaucoup. Merci, revoir. Alors, d'autres. D'autres questions, d'autres. Enfin, merci Laurent pour les questions. Mais Allez, la parole à Thomas. Alors, euh, vous avez dit que euh, donc le théâtre, si j'ai bien compris, c'est quelque chose euh, pour vous qui représente euh, en même temps euh, euh, un enjeu politique. Ça permet vraiment de faire passer des messages. Et est-ce que c'est d'abord comme ça que vous l'avez connu, le théâtre, ou vous avez d'abord eu une, une approche vraiment. Euh, artistique, c'est-à-dire plus académique, de se dire apprécier d'abord les auteurs classiques qui ont peut-être des messages politiques. En tant que lycéen ou en tant que Bien sûr, j'ai eu en tant que lycéen les mêmes parcours que vous avez eu sûrement, c'est-à-dire bien sûr tous les auteurs du XVIIe et je pense à Racine. Euh, J'ai fait partie, bien sûr, comme tout le monde, de, de ces gosses qui... Là, là, là, La matinée scolaire, je filme une c'est ça Vous avez connu ça <rire> oh, le, ah, là, là. Le, le, le théâtre obligatoire, <rire> quest -ce que c'est voilà, Et puis un jour, ça avait commencé d'ailleurs complètement indépendamment du, du collège, c'était bien avant, un jour, à Chazelle-sur-Lyon. J'étais en CM, CM2. C'est ça, C'est juste en la physique. encore, Oui, c'est ça. Ouais, ça. Ça existe pas. encore. Enfin, ça s'appelle toujours comme ça, en tout cas. Ouais. Les appellations changent, mais pas celles. Un jour, je, je rentre dans la cour. Il y avait déjà pas mal de, de, de, de gamins qui étaient là. C'était tôt. Et là, il y a, il y a un instituteur qui nous dit « Non, non, vous, vous mettez en... » de récréation, vous mettez en rang tout de suite, on y va, il y a une surprise. Et quand il dit ça, je suis devant. Donc, je suis le premier à être en rang, tout le monde se met derrière, on, on monte, je fais chute, tout le et on est derrière la porte, Penot, ouvrez la porte, j'ouvre la porte et là, je, je, je, il y a un type qui me paraît énorme, qui est assis dans un trône, un fauteuil, il est tout rouge, etc. Et C'était Jean d'Asté qui était le directeur. Le, le, le directeur de, de la comédie de Saint-Étienne. Vous avez entendu parler de son nom Jean d'Asté. Jean d'Asté. Et euh, il était venu faire la surprise aux enfants que nous, que nous étions euh, d'une scène, il y en a eu deux je crois, j'en une, scène du bourgeois gentilhomme. Comme ça, dans notre classe, dans, dans notre salle de cours. Donc ça, c'était l'éruption du théâtre. C'était rare à l'époque, c'était oh, exceptionnel. Parce on n'avait pas les eu... artistes dans les établissements scolaires. Enfin, bah enfin. c'était une initiative qu'il avait pris lui, et, et effectivement, il a, il a beaucoup, c'était un, un exemple qui, qui, qui est revisité beaucoup en ce moment, Effectivement, de travail sur le territoire, c'est-à-dire qu'il allait faire ça dans les champs. Il y a des photos absolument magnifiques, on voit les fermiers avec leurs vaches autour des palissades, et puis il est là avec un ou deux acteurs le soir. Il y a des photos magnifiques, il y a tout un recueil de photos. Je vous donnerai les références, c'est absolument formidable. Et ce type est devenu absolument emblématique dans la Loire, le théâtre c'était donc j'ai eu la chance de découvrir cet aspect-là, mais ce n'était pas le théâtre qui m'intéressait à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le dessin, je voulais être peintre, et, et, et puis la littérature. Et, et la littérature m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager, beaucoup plus que le théâtre à l'époque. J'y suis allé, bien sûr, j'ai vu beaucoup de choses, mais enfin, ce n'était pas jusqu'à la Pologne, où là, je découvre alors, vraiment ce c'était le château de bien sûr. Et je, je vois surtout ce, ce, ce, ce, ce, ce théâtre qui, qui met le monde sur, la, sur le plateau et qui répond mais immédiatement à un maximum d'interrogations. Il ne répond pas d'ailleurs, il pose des questions. Et c'est ça la grandeur, du, la grandeur du théâtre. Il n'apporte pas la solution. On ne sort pas en disant, ah ah, j'ai tout compris, ce n'est pas vrai. Euh, on dit, mais quand on passe au-delà du théâtre de distraction, et qu'on accepte d'entendre de, et de voir arriver le, le, le problème qui est posé. là, on, on, on le voit, alors ça peut être traité de différentes façons, y compris de façon amusante, parce que bien sûr que je, je ne suis absolument pas contre le, le, le spectacle qui nous fait rire pour nous faire répondre ou aborder un, un problème. Mais en tout cas, je suis absolument certain. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce partage en communion, là, quand on est ensemble. Alors vous pouvez voir une vidéo la même, du même spectacle, filmé le même jour. Vous le revoyez chez vous, dans votre canapé, avec votre bière à la main, ça n'a strictement rien à voir. Vous ne partagez rien, vous ne ressentez pas ce que C'est ce ce que... valable pour tout le spectacle vivant. C'est là oui, le spectacle oui. vivant où il y a un acteur qui prend un risque, des acteurs qui prennent des risques, et puis, et, puis, et puis un texte qui, qui, qui, qui, qui prend corps c'est très très important bien sûr mais il n'y a pas de théâtre dans ma vie hein. a... la peinture et la sculpture il y a, il y a, il y a tout il y a, <rire> il y a, il y a tout, c'est un, un, un ensemble euh, et, et c'est bien, bien euh, quand, quand je, je me bats pour ce festival c'est parce que je, je crois que euh, un festival c'est sur un temps court une multitude de propositions on peut faire son chemin on peut faire son chemin, parce qu'on peut suivre un fil rouge de propositions, par exemple, violence faites aux femmes il y a deux ans, par exemple, l'exil, on a beaucoup suivi ceci, mais on peut aussi suivre un plan linguistique, par exemple. Il y a un spectacle mexicain, il y a un spectacle chilien, dans deux ans, dans ben l'année prochaine, il va y avoir un grand focus chilien avec entre autres un fil rouge qui sera celui des, des nations premières, comme disent les, les Québécois, ou des, des peuples premiers, comme, comme nous disons nous, et qui sont tous dans le monde entier euh, en train de, de se battre pour ne pas disparaître, que leur culture, leur langue, leur terre, leurs droits ne soient pas euh, ni bafoués, ni, euh, ni menacés. Or, ils le sont tous. Eh bien, il y a une Chilienne qui, euh, qui a pris le théâtre comme arme, que j'ai invitée il y a dix ans, et que je le fais revenir l'année prochaine, dix ans après, pour voir le chemin qu'elle a parcouru avec le théâtre. Et elle est devenue une des porte-voix les plus efficaces de Mexico jusqu'à la Terre de Feu, de tous les peuples premiers qui se battent en Amérique du Sud, et elle est invitée, là, très très récemment à intervenir au, au Brésil et puis au Canada. Et du coup, elle a fait de son combat pour la culture Mapuche quelque chose qui est absolument visible et éminent dans les rues, parce qu'en ce moment, c'est en train de se battre, c'est très très violent au Chili, et puis dans très peu de jours, il y a le, le, le vote pour une nouvelle constitution avec une partie de reconnaissance, pour les peuples premiers, ces peuples premiers qui étaient les premiers habitants avant l'arrivée des conquistadors qui ont résisté à tout, sauf au 19 e siècle où ils sont piqués leur territoire parce qu'il y avait du fer, du cobalt, de l'or, etc. Et on les trouve dans des banlieues de, de Valparaiso et Santiago. Eh bien, le théâtre nous permet de comprendre ça. Et c'est le rôle d'un festival un peu un peu musclé de provoquer la... Comment, comment on peut dire ça On revient toujours à l'histoire de la curiosité et du doute. De... C'est ce que vous disiez tout à l'heure, curiosité et doute. Oui, c'est... des, des vous, idées mais... qu'on a qu Et c'est en... la confrontation. Bon. Je crois... Je suis absolument sûr. D'ailleurs, on peut poser la question comment. Est-ce que vous pensez que sur une île déserte, Van Gogh aurait peint... Il n'y a aucun intérêt. Quoi. Ce qui fait la peinture, c'est le regard de l'autre, c'est le regard de celui, celui à qui c'est proposé. Donc, c'est bien de la confrontation. Eh bien, moi, je suis persuadé, mais intimement persuadé, qu'il ne peut pas y avoir de développement personnel, sociétal, fécond, s'il n'y a pas confrontation à d'autres façons de faire, à d'autres langues, à d'autres cultures, à d'autres esthétiques. Et que notre rôle, c'est, même si ça coûte cher, même si les déplacements écologiquement sont beaucoup plus indéfendables qu'ils ne l'étaient il y a dix ans, il faut quand même faire venir de l'international. Il faut absolument que l'on essaye de voir ce qui se passe chez les autres. Et il y a tellement de choses qui sont mieux que nous. et Nous avons tellement à apprendre des autres. Mais on doit être humble, mais en même temps pas idiot. Il y a des choses que nous faisons mieux que d'autres aussi. Mais tout ça, c'est de la confrontation, et c'est de la confrontation pacifique et formidable intellectuellement et euh, évidemment de façon sensible. Voilà, je peux pas dire plus, c'est mieux. crois. Ça Oui Encore une question, je suis désolée, après j'arrête de vous embêter. pas euh, embêté Tout d'abord, déjà, merci d'avoir expliqué à propos de votre festival voilà, toutes les choses que vous, que vous nous avez partagées. Il euh, y a certains points où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, dans le sens où euh, euh, vous aviez parlé de Van Gogh qui peint, est-ce euh, qu'il aurait pas voilà. euh, Moi je pars du principe qu'on peut faire de l'art pour soi-même, par exemple la danse, on n'est pas obligé de danser pour quelqu'un, mais il y a un côté libérateur dedans qui fait qu'on peut très bien le faire tout seul. Euh, oui, bien sûr. Bien par sûr. contre, du coup, si on va reprendre votre, votre idée principale euh, de, de la rencontre, hein, en fait de l'échange avec l'autre, euh, vous peignez. Euh, est-ce qu'il serait envisageable d'organiser une exposition de vos peintures euh, à Lupi, par exemple Non. Alors, j'ai beaucoup peint. J'ai euh, même vécu de ça pendant, pendant un moment quand je vais à, à Nantes. Vous exposiez dans des galeries visuelles ouais. non non non. Oui, dans des, dans, oui. Dans, dans des galeries un peu... Euh, latéral, je veux dire, en on, on, on, on avait un truc à Nantes, je ne sais pas si, si les gens ici connaissent Nantes, mais il y a un marché, qui s'appelle le marché du bouffet, qui est euh, au fond une, une structure euh, métallique dans laquelle ben, voilà, les, les, les, les paysans du coin viennent vendre leurs leur poireaux, leurs leur trucs, mais il y a aussi les poissons, il y a, il y a, il y a tout ça. Et avec euh, un groupe de peintres, euh, on avait décidé que nos, nos tableaux, c'était au fond des produits locaux aussi, on mettait tout, tout, tout, tout, tout autour, etc. Et on avait, on avait des, des, des rencontres avec, euh, avec des acheteurs de, de, de, de poireaux et des de ça qui venaient, avec des photos en disant, euh, c'est mon grand-père après... Euh, la guerre de 14, il n'y a, a pas les couleurs, mais vous pourriez les retrouver. Et puis, est-ce que vous pourriez faire son portrait Alors bon, on le portrait, on se faisait payer, ça nous permettait de faire, de faire ce que l'on voulait peindre. Au fond, des choses qui n'avaient rien à voir. Mais on a commencé comme ça. Donc, et j'ai vécu un grand moment avec ça. J'ai arrêté la peinture quand au fond, j'ai été par le théâtre. À, à regret J'ai toujours dessiné, toujours. Et maintenant, je fais de la sculpture. Des, euh, des... Donc, si un jour j'expose, ça sera plutôt. Euh, voilà. Je fais des oiseaux, je vous ferai voir tout à l'heure. Je dessine des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Et, euh... et vous, en fait, et puis oui, c'est presque une anecdote. Quand vous nous rencontriez dans votre bureau ou ailleurs, vous étiez tout le temps, tout le temps, tout le temps ouais. avec un. un, un et ouais. vous faisiez sur votre cahier, ça m'impressionnait. Il y avait des dessins partout. Ça, maintenant que vous l'évoquez, ça, ça me revient. Ouais. tout le temps en train de faire des Tout le temps, voilà, ben mais tout à l'heure dans le train, etc. Enfin, oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh... Quoi dire Même Moi, je ne voudrais pas du tout que ça tourne euh, au... Comment... Euh... Je suis un type très normal, hein, au fond. <rire> voilà. C'est ça, ça que je veux <rire> oui, ben. Excusez-moi, pourquoi les oiseaux Pourquoi hein Les oiseaux. Ecoutez, je... Vous avez dit des oiseaux, je pourquoi je ne vous parle pas ouais, que... Oui, j'ai pas une anecdote. C'est <rire> drôle, <rire> drôle, mais. Euh, Il y en a eu déjà. C'est exactement comme pour la Pologne tout à l'heure, je vous ai dit ma première petite copine. Voilà. Je vais tourner la main, et, elle, elle, elle, elle, elle, pour elle, ton elle ton était polonaise. vous donnait des noms oiseaux. Mais pour les oiseaux, c'est pareil. J'avais un copain à Chadelle-sur-Lyon, quand je suis arrivé, qui m'a. Un jour, m'a dit une chose que je ne comprenais pas, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Il m'a dit, tu viens avec nous, jeudi, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi, c'était pas le... dernier. Euh, mercredi, On va aux plumes. Bah, je lui ai dit, oui, bah, oui, mais alors je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et aller aux plumes, c'était... Euh, trouver dans la forêt des photos, des, des plumes d'oiseaux, les identifier, et là, on a commencé à m'apprendre ce qu'était une rémise. La rémise, c'est la plume des ailes, la, la, la longue, la rectrice, et la plume de la queue, c'est rapide Et donc, euh, l'idéal, ça serait de faire un cahier avec deux pages, deux pages par oiseau, voilà. Alors, il fallait d'abord les identifier. J'étais perdu, je savais mais le goût des oiseaux, il m'est venu là, au fond, et j'ai effectivement fait ce cahier, et puis mon père m'a acheté. Hein. J'ai été opéré de, de, de l'appendicite, il m'a acheté un petit bouquin, il, il y a des oiseaux, a tout le monde. Et goût. vous nous avez offert, parce que j'ai toujours chez moi, en bois. Ouais. à l'instant, j'ai même un petit oiseau pour poser sur notre bureau. Ben oui, toujours. <rire> voilà. Et il y en a partout, quand je dessine même naturellement, mais je ne sais pas, je ne vais pas vous le montrer. Je ne suis pas sûr que ça voilà, c'est aucune... si... si, voilà, un cahier l'espoir. Oui, c'est Célestin. des il y a une dame là. Une dame du train Non, je est pris dans un aéroport. Sûrement. Voilà. Ah mais toutes les pages Là c'est des, des petits oiseaux, ça c'est un oiseau. Vous on n'avait bien a que ça. Alors oh. ah, voilà ah, bon. un ah, oiseau bon. Un des Célestins. Célestin. <rire> <Voilà. Voilà. rire> Et tout Et ça, ça s'appelle. Parce que je vais les fabriquer après. En quoi En ah, bois, en pierre. Ça, par exemple, c'est juste un trait, et c'est et, et, un R1. qui se tient comme ça. Voilà, mais c'est des bricoles. Mais, voilà un autre, ce serait le dernier. Je, je, je, euh, oui, ben voilà, il ne faut pas rester inactif, quoi. Allez, <rire> non, vous restez ne rester inactif, Patrick. <rire> non, non. <rire> Non, mais, mais bon, bon voilà, je ne suis euh, absolument pas, pas un modèle, je suis pas venu du tout pour vous dire, regardez. Mais si jamais je peux vous donner en, envie d'être curieux et de, et de faire des choses, Mais oui, mais ne vous privez pas. Quoi. Il y a tellement de choses intéressantes, tellement de gens passionnants, tout, tout est passionnant, pour peu qu'on qu veuille prendre le temps de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et, Qu'est-ce qui les pousse Qu'est-ce qui, qu qui leur a donné envie d'être là Ou au contraire, qu'est-ce qui les, les empêche d'être même de... Et du coup, d'un seul coup, on a, on a une espèce de, de, de champ à explorer, et bien tout devient intéressant. Pourquoi voilà. comme ça enfin, Moi, je, vous, enfin, je crois que c'est un, un point commun, oui. ah c'est bah. que la curiosité... Est... Moi, j'ai pas été comme vous, hein, dans la vie professionnelle, mais la rencontre, pour moi, quand on... si je fais le bilan de mes années de travail, c'est des rencontres humaines qui ont été très, très, très importantes. Bah, D'une part, ça, ça permet de s'oublier un peu soi-même, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire que... Si on évite l'égoïsme, on est forcément plus sympa. Bon, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. ça prend... Voilà, pour, pour revenir au, au, au festival, je vais vous dire quels étaient les objectifs au fond. C'est toujours les mêmes, ça ne, ça ne change pas, parce que je, je crois que ce festival, dans ma vie, il est arrivé au, au moment où j'avais accumulé et des curiosités et, et des découvertes suffisamment pour ne pas être donneur de leçons et être encore, encore curieux, mais pourtant... Euh, il y a un certain âge où on sait ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut pas. Et donc les choses, c'est pur. Et là, j'ai fixé par écrit, on peut le retrouver, c'est dans les premiers textes qui paraissent de ce texte-là, j'ai fixé quatre objectifs. Le premier objectif, alors il est bateau comme tout, et c'est bien la moindre des choses, c'est au maximum faire circuler les œuvres des artistes. Alors n'est pas, c'est bateau, mais ce n'est pas si simple quand on veut faire de l'international parce que vous avez remarqué à quel point euh, le nombre de pays qui ferment ses frontières et qui empêchent d'entrer, voire empêchent de sortir, parce qu'il y a aussi ça, euh, ça n'est pas euh, la Covid qui va simplifier les choses. Et c'est donc toujours très difficile. C'est difficile maintenant de plus en plus de faire de l'international parce que, Économiquement, on va nous dire, attends, ce n'est pas le moment. Les gens sont, sont, sont ruinés, les, les, les gouvernements n'ont plus d'argent. Je pense au Chili, par exemple, où il y aura les cinq spectacles chiliens qui doivent, qui doivent venir. Ils ne pourront pas venir avec nos propres forces. Il faudra bien, comme c'était le cas d'habitude, que le gouvernement chilien, à travers un programme ou à travers un de ses ministères, prenne en charge une partie, par exemple, des billets d'avion. S'il ne le fait pas, ils ne pourront pas venir. Or, on sait bien à quel point le régime chilien, euh, enfin le pays, de, de, de Chili, est en ce moment économiquement dans une, dans une phase extrêmement difficile, qui est évidemment au risque d'être catastrophique avec, euh, avec la Covid. Il y a en, en plus évidemment euh, ce, ce, ce, ce, ce, ce fait que tout le pays depuis le mois de mars est en confinement, que les produits culturels qui devaient se fabriquer, sont interdits de répétition en réel que ça se fait par Skype, par Zoom et que ça n'est pas la même chose. On ne sait pas du tout si les spectacles vont avoir lieu ou pas, vraiment, voilà, ce sont transportables. En tout cas, voilà. Nous, on se bat, c'est notre objectif, faire circuler au maximum. Le deuxième objectif, c'était, puisque nous avons la chance d'être dans une ville qui est entourée d'une couronne de, de, de, de municipalités, enfin de villages et de villes, euh, font à peu près 1 500 000 habitants au total, c'est pas, pas rien et dans lequel nous avons identifié 59 théâtres il n'y a pas d'équivalent en France il n'y a pas d'équivalent on se dit c'est quand même fou que toutes les manifestations se fassent toujours au centre et qu'on attire le, le, le public là il faut absolument s'aimer, donc on a commencé par 5 théâtres il y avait évidemment les Célestins, il y avait le Pont du Jour, il y avait les ateliers, il y avait l'Elysée et on avait loué pour un théâtre, un spectacle tout à fait particulier, on avait loué la salle 3000, le plateau, c'était grande grande le Trimof, oui. voilà. mmh. Un théâtre 5 et donc ce que je viens de vous dire c'était uniquement sur Lyon. Mais l'objectif c'était évidemment de, de, de, de, de mordre sur la, la métropole et dès l'année 2011, il y a eu la croix d'abord toujours Lyon, mais on, on a eu le Radion déjà, on a eu le Toboggan, euh, on a eu Saint-Fond, euh, ah, euh, voilà, et, et maintenant nous avons une vingtaine à peu près, et donc nous avons aussi bien à, à, à Givor, à saint aval laval euh, etc. Et donc, c'était le deuxième objectif, c'était sur la base du volontariat, et uniquement du volontariat, <coughs> faire créer un réseau de lieux, de taille, de statut, voire de disciplines différentes, qui, pendant huit jours, étaient capables de s'associer avec nous pour défendre un théâtre qui gratte. Au fond, c'était ça. Et on a réussi par capillarité, par en, en, faisant, en faisant confiance, en donnant la parole, en faisant choisir des spectacles mais en acceptant aussi des propositions. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans « je viens chez vous et je fais ce que je veux ». Le troisième objectif, il était beaucoup plus difficile à atteindre. Et c'est au fond celui qui m'intéressait le, le, le plus avec le quatrième. C'était tenter d'identifier ce qu'on appelle des non-publics. Et là, on est dans le métier absolument formidable de, de, de notre ami. Euh, C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les relations publiques. et Comment on identifie un public et lequel Et là, c'était on ciblait particulièrement les gens qui pouvaient être dans le repli communautaire, ou qui, et, qui sont éloignés pour des raisons tout à fait différentes, qui peuvent être économiques, linguistiques, culturelles, géographiques, éloignés de toute pratique culturelle. Ils ne savent même pas. Fait. Alors, comment peut-on d'une part les identifier, les accrocher, on convaincre une partie, et les convaincre à tel point qu'on pourrait peut-être les fidéliser pour après. C'est-à-dire les rendre, au fond, pratiquants culturels. Pas si simple. Alors, il y, a, il y a plusieurs sources. Il y a plusieurs sources et je vais prendre quelque chose qui va vous étonner parce qu'on n'y pense jamais. Mais le plus grand problème de parité, dans le théâtre, ça n'est pas la direction, ce n'est pas ce qui se passe sur le plateau, c'est ce qui se passe dans les salles, où la majorité, la grande majorité, c'est vrai pour toute l'Europe, de, de, de, de la, la population de spectateurs, elle est féminine. C'est entre 70 et 75%, quels que soient les pays. Et comment ça se fait a votre avis, comment non. ça fait et comment fait-on revenir des garçons ah, Regardez un là par exemple là, oui. vous la vie. Qu Qu'est-ce qui m'intéresse Anthony oui. Hum oui, oui. Alors vos réponses. Et, euh, je, vous en enfin, je, Mais je pense que euh, dans l'éducation, on marque un peu. on euh, n'apprend pas à être plus sensible et plus empathique. C'est des choses qui vont permettre de mieux apprécier tout ça. Alors que les hommes ont... Voilà, oui, vrai. et je pense qu'au niveau de l'éducation ça que ça change aussi, mais, euh, mais du coup on voit notamment qu'il euh, y en a vraiment de femmes dans les métiers euh, de, de lettres et, et, et beaucoup d'hommes dans les métiers de science et qu'il y a toujours ceux qui veulent aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, mais, mais la, la, la, la différence s'accentue notablement tout de suite après le bac. Pourquoi Parce que on a pris l'habitude, nous-mêmes, y compris dans, dans, dans les théâtres. On va parler à la fac de lettres, on va parler à euh, la fac d'histoire. Mais pour aller parler à l'INSA et, et, et convaincre des ingénieurs de, de venir, où traditionnellement il y a plus d'hommes que de que, que des femmes, qui est en train un peu de s'inverser. Mais ils ont dit que quand on y va, quand on va leur parler de festival, qu parce qu'ils ont un prof, là on. On, on, on pense tous. à notre ami Kodamader, oui, bien sûr. Effectivement. Un, un, un homme qui est engagé, mais, mais complètement euh, dans ce qu'il qu s'appelle là-bas l'humanité. Les, les humanités. Oui. Euh, au fond, qui, qui consiste à dire, on peut être un ingénieur scientifique extrêmement pointu et ne pas perdre contact avec ce que la culture traditionnelle, euh, littérature, et, euh, peinture, mais, mais théâtre, etc. Et quand on y va, ils viennent. Donc ça, c'était la première des choses qu'on a fait. Et... Tous les ans, on fait régulièrement et on a une partie importante. On va chercher chez les jeunes aussi qui n'ont pas tendance à, à, à venir au théâtre. Au fond, ceux qui vont au théâtre sont les enfants de ceux qui allaient au théâtre. Et si on va chercher justement dans des communautés qui n'y vont pas du tout, mais que l'on a repérées, on y va, on va leur parler, on va réussir à faire venir. Enfin, oui, on, est, on, est. on va réussir. Plus on, plus. Va réussir. On, on peut, on peut, on peut donc ça, c'était le premier, premier, premier axe, le deuxième axe, c'est évidemment, par le choix des, des, des, des spectacles, on détermine des pays, on détermine donc des langues. Et à partir de là, on essaye, par des associations, mais qui, qui, qui commencent par l'association la plus, la plus banale, très souvent c'est par euh, l'alimentaire, le vendeur de shawarma, de, de, de, de, euh, etc., on remonte... Et on arrive à remplir un tiers d'une salle de 700 places avec des Tunisiens, parce qu'on fait venir un spectacle qui est en train de montrer, six mois avant la chute de Ben Ali, ce qui va se passer. Voilà, c'était absolument, absolument incroyable ce truc -là. Et rappelez-vous comment cette salle était belle. C'était vrai avec des Afghans, c'était euh, vrai... On a donc des communautés comme ça, des communautés de langue espagnole, par exemple, à voilà, c'est par l'associatif qu'on qu réussit à le faire. Donc ça, c'est un objectif sur lequel on a beaucoup travaillé. On est récompensé par, par une chose qui est tout à fait mesurable et mesurée maintenant. On est à peu près à 42%, entre 41 et 42% de moins de 26 ans. C'est énorme. C'est énorme par rapport aux chiffres d'un théâtre On fait. se battait beaucoup. Au Célestin, on était à 30% et, et on était parmi les meilleurs. Et 30% c'est à peu près la, la proportion sociologique de la, de, de, de la communauté urbaine, de la, de la métropole. 42% on est vraiment au-dessus. Ça veut dire que les thématiques intéressent votre génération. Par exemple, ces, ces générations. Donc ça c'était bien. Et enfin, le quatrième objectif, parce que celui-ci, il est en filigrane, mais euh, c'est du, du volontarisme absolu, euh, c'est par la programmation, par les propositions qui sont faites, c'est venir titiller tout ce, toutes les qualités que, euh, que l'on doit protéger et développer dans une démocratie pour que la démocratie vive. C'est-à-dire que c'est effectivement la curiosité. dont je vous ai beaucoup parlé, euh, c'est la tolérance. Et la, la, la tolérance, c'est pas la victimisation. C'est euh, accepter le débat, et, euh, accepter l'autre et la différence. et C'est la laïcité, par exemple, dans, dans, dans, dans l'acception la plus, la plus profonde. Euh, tout ça, c'est vraiment le, le, le, but, euh, le but final. Bref, le théâtre peut rendre meilleur. Oui, et on peut dire qu'après X éditions, on, avait, on le savait, enfin, il y avait des gens que que l'on savait qu'on les verrait à peut-être 10 spectacles sur 12, il y a eu un vrai, un vrai public pour ce festival. Hein, a, au fil du temps, on est arrivé à, à fidéliser des curieux qui allaient euh, voir un maximum de spectacles. Voilà. Ok deux questions C'est bon Une dernière Avant euh... la dernière Oui, j'ai une question, parce que quand même, du coup, vous avez... ah, oui. comme vous avez fait euh, le festival Sans Interdit en France, mais qui est aussi... Euh... En Pologne, vous avez programmé des, des spectacles dans un, dans un contexte euh, peu démocratique. Est-ce que du coup, le fait d'avoir des pièces engagées euh, dans une, de les présenter dans, dans un dans un pays assez, euh, où il n'y a plus de démocratie en fait, et, euh, à être aussi dans, et programmer d'autres pièces engagées dans un pays démocratique, est-ce qu'il y a une différence qui se ressent? Euh alors, oui, oui, on est dans un pays démocratique, il n'y a, y a, y a aucun doute. Euh, moi, j'étais j'étais en Bologne, à l'Institut français de Varsovie, de 1980, à 1980 en août 1985, c'est-à-dire après une première année où on a vu craquer craquer ce régime et, et monter, monter en, en puissance, ce qui était de, de, de, de la résistance à, à, à ce vieillissement, ce pourrissement, ce, ce poids qui devenait très, très policier, très dur. Et puis après, l'irruption d'une liberté absolument et là, un, un régime désemparé, et immédiatement, la chape de plomb, le coup d'État militaire, le machin, etc. Eh Et bien, on a pu continuer une activité. On a pu continuer une activité parce que, contrairement à ce qui se passait en Tchécoslovaquie, où euh, la, la, la censure là-bas était terriblement, terriblement dure, à tel point que, le directeur de l'Institut était flanqué d'un directeur tchèque qui était celui devant lequel passaient les journaux avant qu'ils soient mis dans la salle de lecture de, de, la, de, la, de la bibliothèque. Euh, C'était censuré, à tel point qu'il a même censuré l'humanité, qui était, était l'organe du Parti communiste français, le jour où le Parti communiste français a, euh, a abandonné la dictature du prolétariat comme, comme concept. Et donc il a été censuré. En Pologne, ça n'existait pas, si bien que, avec le directeur, moi je n'étais pas directeur, j'étais gestionnaire, des, euh, donc administrateur au, au fond de, de trois établissements, un à Cracovie, l'Institut enfin, français de Cracovie, celui de Varsovie où j'avais ma résidence, et puis un petit centre universitaire qui était à l'intérieur de l'université et qui faisait le pendant du, du centre universitaire polonais à l'intérieur de la Sorbonne avait été dirigé par euh, Michel Foucault. Par ouais. Et puis Guérémèque en France, qui le, le, le... Et... Euh, évidemment, tout était fermé. Que là, tout était fermé. On n'avait pas le droit de faire grand-chose, les frontières étaient fermées, mais quand même, au bout d'un moment, on a, on a repris des choses. cette maison d'un institut français est, est devenue... Un, un lieu, ça s'appelait une fenêtre vers la liberté. C'était les polonais qui l'avaient appelé comme ça. Et dans un pays où, où tout était bloqué, où la télévision était aux mains de, de, des militaires, il suffisait de mettre au coin de la, de la bibliothèque, de sur la rue, je un tout petit mot, tout ça, gros, comme ça. Disons, ce soir, à 18h ou 19h, conférence de... Et la salle était pleine le soir. Pourquoi Parce que c'était devenu un lieu de résistance et qu'on savait qu'on allait y trouver quelque chose. On a pu faire. De... Est-ce qu'on était courageux Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que notre rôle, c'était de faire ça et que si on ne l'avait pas fait, il aurait fallu partir. Ce n'était pas la peine de rester pour faire de la figuration et être payé pour être si peu ouvert. On a beaucoup qui ont fait ça. Là, ça ne demandait pas un courage énorme. Bien sûr, de temps en temps, on a, été, on a été convoqués. Je m'explique. Un jour, on décide de faire parce que il y avait eu le film Danton avec.. Euh, euh, avec Depardieu. Depardieu C'est ça. Et euh, grand, grand, grand metteur en scène polonais, mais ça avait été tourné en France. Et on décide de, de le faire, de le faire venir. Il vient, on a des accords avec, avec un film de la Gaumont, et le film vient. Donc on, on annonce ça, et on en profite, ça c'était complet, pour dire on va passer également du même auteur, du même metteur en scène l'homme de fer, l'homme de marbre, que vous avez, que vous avez vu, c'était Vaïda, grand nom, Vaïda. et ces deux films-là dénonçaient, mais d'une façon extrêmement radicale et intelligente et forte et, et belle, l'état de guerre, euh, défendait évidemment Solidarność, tout le monde était en prison, à l'école, c'était un truc qui une vraie chose. Et... On a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, avec le directeur. Et ça se passait dans cette vieille Europe communiste où il y avait encore tous les relents de, des, des, des pratiques très civiles du XIXe siècle où, par exemple, les, tous les hommes là-bas faisaient le bezemar aux, aux femmes avant de les engueuler si nécessaire, etc. Et, comme ça, et là, on était. Reçu dans un, dans un des salons du, du, du ministère avec des petits fours, des gâteaux, et euh, le, le, le type qui n'était pas le ministre, mais son conseiller plus fort, dit au directeur Ça n'est pas gentil ce que, ce que vous faites, monsieur, monsieur le directeur. Ça n'est pas gentil. dit Mais comment euh, si Nous mettons à l'honneur un, un réalisateur polonais de roman. Euh... Quand même même une, une attaque très très très dure contre la Pologne non pas du tout c'est Danton c'est Robespierre c'est des, des fonds français on met en avant tout le truc français et c'est jamais frontal on tourne comme ça on dit mais enfin vous voyez bien quand même que ça n'est pas recevable de convoquer le public pour venir voir quelque chose qui nous dénonce. On ne cherche pas de solution. Il dit Bon, écoutez, nous pourrions être très très brutaux, lui interdire. Mais vous savez ce que vous allez faire Vous allez transformer ça. Ça ne va pas être une séance publique. Faites-le sur invitation. Donc on a compris qu'on allait, on allait nous laisser faire à condition que ce ne soit pas trop visible. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé ben Dans le petit coin, etc. On a simplement rajouté sur invitation à retirer au vestiaire. Tout le monde est venu et c'était invitation, des invitations. Mais ils n'avaient pas perdu la face et on a pu le faire quand même. Ça, ça peut être de la censure. Il n'empêche qu'il y a toujours un espace dans lequel on peut... Voilà, tout, tout, tout ce tour-là, c'était pour vous dire ceci. On peut le faire, mais euh, en France, on est dans une démocratie, et n'empêche que dans la démocratie, les frontières mentales, elles existent, et quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, parce que ça lui semble être contre ses intérêts, ça peut être un financier ou, un, disons, un homme politique qui dirige, par exemple, une région et qui dit « Ah, mais moi, c'est un festival » qui s'intéresse au SDF et, et aux migrants, ça m'intéresse moyennement, et on enlève 40%. Ça, c'est de l'histoire vraie. Mais vous hum. battez contre. Hum. Mais... mais voilà. Donc, mais on, on, on, on continue, on trouve... De toute façon, c'est un festival qui a très, très peu de moyens. On est associatif, maintenant, on n'est plus euh, à l'intérieur des CELESPAC, les CELESPAC sont un des partenaires majeurs, bien sûr, mais on est, on est une association, et c'est une petite association, en fait. Voilà, mais je ne veux pas vous embêter, on être ouais. à l'heure. Non, mais c'est bien, il y en a moins tard, ils ont changé leur, leur horaire de la journée. Ben aussi, voilà, désolé pas, de mais... les manger tard. Ah, mais et voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de curiosité dans votre vie, que vous faites euh, l'être. C'est formidable, la littérature. C'est formidable. Et n'oubliez pas dans la littérature, il y a, ça, ça va être mes dernières paroles, mais pour moi, ça a été tellement, tellement important. Il y a tout un secteur de la littérature qui est un peu méprisé et qui est pourtant celui qui permet le mieux de comprendre certaines régions, certaines villes, certaines, euh, certains pays. C'est le polar. Il y a le polar de Barcelone, il y a le polar de Rome, il y a le polar de Milan, il y a le polar de Poitiers, il y a le polar breton, il y a le polar marseillais. Puis, ah, bah, avec ISO. ISO, oh, par vous ne connaissez et pas Iso I, de voilà. Z, Iso. Bien si, on veut, si on veut confondre ouais. le monde, il faut passer par là. Ça ouais. paraît anecdotique, oui, c'est pareil. Il y a de très belles écritures. Et il y a des très belles... Super. Voilà. Merci, Patrick. Merci je crois qu'on a bien démarré, nos Merci. intervenants, Non, non, non.